Voilà, nous sommes revenus comme euh, prévu. Nous avions tout à l'heure avec nous, vous l'avez vu, Madame euh, Suzelle euh, Fautré, qui est la trésorière de cette association Famille Rurale à Grand Monono. Nous allons saluer Noéma et les personnes aussi qui font partie de cette association, notamment Madame Nome, de Madame Angèle. Oui, on va... elles ne sont pas avec nous, mais on pense bien à elles. Donc, effectivement, Mirella, Ariane, et puis tout... Euh... Toute l'équipe. Toute l'équipe, bien sûr. Eh ben, j'ai un monsieur Pavadé, moi, que j'ai récupéré dans votre association. Ah, d'accord. Alors, je le salue également, monsieur Pavadé, Freddy. OK. Ouais, d'accord. c'est le président. On le salue également, bien sûr. Voilà. Alors, euh, euh, la diététicienne, elle, elle fait quoi dans cette association Comment, comment elle, elle est utilisée, c'est le cas de le dire Ses compétences sont utilisées, plutôt. Eh ben, les compétences sont surtout, sont surtout utilisées utiliser là en ce moment pour participer euh, enfin vraiment je débute aussi dans l'association voilà participer voilà aux ateliers intervenir là ici pour les conférences mm -hmm. euh. donc déjà on commence par ça et puis progressivement euh, on s'intègre ouais. euh, à cette belle association qui fait bien sûr comme on, on l'a déjà dit mm -hmm. euh, beaucoup de belles choses c'est comme une famille, en fait. Voilà, famille rurale. Une famille rurale. Tout le monde peut Donc, est-ce euh, est que, euh, Mme Fautré, est-ce que vous avez une petite, une petite question pour votre diététicienne Parce que vous la connaissiez avant Vous l'avez déjà vue euh, Non, c'est la première fois. Alors, vous pouvez faire connaissance. On sait, si vous avez une question <rire> pour elle. Euh, parce que l'émission oui. se poursuit avec elle, mais nous n'avons pas la chaîne d'autre Mme Fautré qui restera là jusqu'à la fin oui. de cette belle rencontre. Mmh. Alors, mmh. Que, comment vous vous êtes rencontrés là aujourd'hui, pour la première fois Aujourd'hui, pour oh, la première fois, mais... Oh. Euh, euh, comme je, il y a beaucoup à faire mm. et le président mm. Freddy Pavade et moi, nous sommes en train de travailler oui. pour pouvoir rencontrer tous nos partenaires ah là, magnifique. Mm -hmm. et échanger et, et voir comment ah. nous pouvons développer oui. euh, les activités à, à, avec eux, hein, avec, et, eux. Bien On a sûr, avec des plaisir. avocats, oui. des médecins oh, alors, oh, alors, oh, bien bien, c'est très important pour mm. entourer euh, les aidants oui. aussi et, et les, les aider. aider il y a beaucoup sûr. de demandes vraiment alors dans, okay. dans, les, dans les ateliers que vous proposez, ça s'appelle atelier euh, oui, oui, voilà les petits ateliers, ateliers. Et conférences d'ici, voilà. Et déjà. Vous, pro vous proposez euh, à, à ces familles euh, de de de de de l'aide la diététique, tu sais, voilà, c'est ça, de la diététique, oui. euh, discussion sur des sujets. Donc là, euh, typiquement là aujourd'hui, mm -hmm. on va faire un petit zoom, voilà, euh, sur la dénutrition. Donc la dénutrition, euh, une maladie silencieuse. Mm -hmm. Voilà. Donc, qui touche effectivement beaucoup les personnes âgées, que ce soit les aidants et euh, les aidés. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça qu'on tenait à faire un petit point là-dessus, euh, à, à donner un peu de, faire un peu de prévention, à expliquer un peu ce que c'est pour pouvoir euh, la prévenir Mais au quel maximum. À quel moment qu on sait qu'on est dans la dénutrition? C'est ça le truc? Hein. Voilà, On ne sait pas. Donc, alors, à quel moment on sait qu'on est, en fait, dénutri mmh. Alors, déjà, on va commencer par un peu définir déjà ce que dé, c'est ce la, la, la, la, dé, la, la dénutrition. dénutrition. Mmh. Voilà, donc la dénutrition, c'est vraiment qu'on ne mange pas assez par rapport à, à, ses, à ses besoins, en fait. Mmh. Donc, on a, des on a des besoins nutritionnels. Donc, là, on est, en fait, en dessous euh, de, de ces besoins-là. Mmh. Donc, on commence à être, voilà, dénutri. Mmh. Donc, on, on, on se dit vraiment dénutri quand on a une grosse perte de poids. Voilà. Mmh. Donc, on ne va pas rentrer dans des gros pourcentages, mmh. mais par exemple, si on, a, on, on voit une perte de poids de, de plus de 5% de son poids normal en un mois, il faut commencer à s'alerter. Ou aussi par rapport à l'IMC, okay. voilà, qui va être en dessous de 18,5 euh, ou 21 mmh. pour les personnes de plus de 70 ans. Donc là, mmh. on parle vraiment de dénutrition. Mmh. Donc, voilà. Et surtout, en fait... Elle est un petit peu, comme on dit, une maladie un peu traite, puisqu'elle est un peu silencieuse. Okay. Il faut vraiment être observateur et essayer mm -hmm. de, de la dépister euh, au plus vite, puisqu'il y a quand même des risques et des conséquences. Ça. Alors, si on mange tous les jours, mettons, euh, euh, vous avez des, des personnes qui mangent une fois par jour, qui n'ont pas faim le matin, voilà. mm -hmm. qui prennent un café ou un thé, quelque chose, du lait, du chocolat, mais qui ne mangent pas, avec euh, un petit déjeuner, euh, comme on dit, mm -hmm. on, on a tendance à dire complet, fruits, euh, sucre, je ne sais pas. Un, un, un petit déjeuner complet, pour et moi déjà c'est un café. Euh, c'est un café le matin et après on a faim pour déjeuner. Et plus tard on mange avec du retard. Dans, dans, dans. dans l'heure du repas du soir, il mm -hmm. y a certaines personnes qui mangent très très tard. Mm -hmm. Et il y a d'autres qui mangent très très tôt. Et qui grignotent. Oui. Alors, de, co comment on est quand on est dans ce genre de cas alors donc là on est bon, on va appeler ça des, des plus ou moins des petits mangeurs, mmh. on dirait, ou des personnes qui ont vraiment après. Vraiment, je dirais, surtout les personnes un peu comme toi, où mmh. qui ont l'habitude de prendre qu'un café mmh. le matin, etc. Mmh. C'est vraiment une habitude de vie, euh, mmh. je pense, euh, de, dès le plus jeune âge ou dès, enfin, quand la personne était là Je mangeais beaucoup trop quand j'étais plus jeune, au ah. petit déjeuner. Les parents, c'était ça. C'était cette corvée de, de nourriture. Quand on se réveille, on se prépare pour aller à l'école. Et on voit qu'on a une corvée de nourriture et on vient de se lever, on vient de prendre la douche, on vient de s'habiller. On se demande, oh là là, comment je vais faire Et puis le père, qui est là, il est dans la profession, mais c'est là qu'a montré qu'il okay, faut manger comme il faut. Donc, à force, à force en condition, on se dit « bon, je suis chez moi, je fais ce que je veux un un café, après on va grignoter. Mmh. » Mais justement, mmh. tu, tu remarques bien, effectivement, avec, euh, avec euh, l'âge, oui. on, a, on a une perte d'appétit. Voilà, oui, c'est oui. vraiment lié aux, aux modifications physiologiques. Pourquoi avec en me regardant, quoi, ça? Non. Mais non, mais, non, mais on va chercher moi, je viens. <rire> non, bien sûr, tu es encore très très très jeune. Merci beaucoup. On est encore tout très jeune, mais surtout c'est dans la tête. Oh. Oh. Mais c'est que tu as, tu as tu, je, je reprends, oh, <rire> pour, pour qu'elle ne non. me déteste pas. Non, Comme tu as parlé de, de l'enfance, tu as dit oui. quand j'étais petite, et oui. je dis avec l'âge. Donc, mm -hmm, ça oui. peut être aussi moi, toi, tout, nous toutes. Moi, oh, j'avais compris, je t'embête. <rire> donc, mm -hmm. voilà, donc je dis vraiment, avec l'âge, on a de plus en plus, euh, on a une perte d'appétit. Mm -hmm. Vraiment, c'est lié au changement physiologique, euh, au vieillissement, quand mm -hmm. on commence avec les personnes âgées, ou. Mm -hmm. Ou pathologie, à, à la dépendance, tout ça, la perte d'autonomie, on a un peu moins d'appétit. Ouais. Donc là aussi, voilà, ça fait tout. C'est pour ça que le, les personnes âgées, donc que ce soit aidés et aidants, mm -hmm. sont un public à risque de wow. dénutrition. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour euh, encourager ces personnes à retrouver cette, cette magnifique envie de manger mm -hmm. qu'on a quelquefois Alors, ce qu'il faudrait faire, donc. Euh, en gros, on va essayer là de, de, de leur dire, de prévenir un peu tout ce qui est dénutrition. Donc, effectivement, bien s'alimenter. Mm -hmm. Donc, tu as tout à l'heure parlé des, des, des personnes qui avaient très peu de repas, qui sautaient les repas, mm -hmm. qui mangeaient un peu tard. Mais bien insister dans, dans ces cas-là pour mm -hmm. vraiment avoir trois repas par jour et même voir deux collations mm -hmm. quand la personne a vraiment atteint le stade de dénutrition. Mm -hmm. Voilà, donc euh, encourager une activité physique, euh, vraiment se faire plaisir euh, en mangeant, euh, essayer de cuisiner au goût de, de cette ouais. personne-là, vraiment pour encourager euh, l'alimentation, essayer d'augmenter les apports mmh. de, de cette personne-là sans forcément euh, augmenter le volume. Donc, ouais. Donc du coup, là, ça va s'appeler euh, enrichir un peu l'alimentation. Et les vraiment. couleurs peut-être aussi de, de, oui. de ce qu'on met dans l'assiette Toujours les couleurs, essayer d'harmoniser. Ne pas, comme j'aime bien donner l'exemple, donner igname, blaf, plus, mm. je sais pas, chou vapeur, ça fait toute une assiette blanche, euh, voilà, ce n'est pas trop encourageant. Mm -hmm. Et puis, surtout, essayer d'accompagner euh, l'aider euh, au repas, euh, voilà, ou soit, euh, ou soit même aidant, euh, prendre le temps de manger avec les dés quand mm -hmm. c'est possible. Oui. Donc, il euh, y a tout ça, tout ça à faire. Les entrées, euh, genre, petite, euh, un peu de betterave, un peu de carotte, oui. un peu de, de laitue, oui, oui, peu rouge. de rouge, et ensuite, un peu mettre, et puis peut-être, tu cru du, euh, et, du cet igname, couper les pour Tout à fait, exactement. Quand tu parles oui. d'émesser, donc effectivement, on peut, euh, penser aux textures, oui. voilà, adapter la, la texture, ça peut être aussi adapté... Euh, la, la prise alimentaire, c'est-à-dire penser au manger-main euh, mm -hmm. pour, euh, pour la personne âgée. C'est ça, c'est ça. Vraiment, on dit aussi « finger food » en anglais, mm -hmm. mais c'est voilà, le, le manger-main. Mm -hmm. Penser à ça, tout ça, voilà, ça permet d'augmenter, d'encourager. Alors, quand elle dit main ça veut dire on la laisse manger avec ses doigts. C'est ça. Comme, comme mm. dans le temps. Ma grand-mère, elle mangeait comme ça. Tout à fait. Et quand elle avait du monde, elle avait tout le couvert et patatatatata, mais quand elle était avec tout le monde, c'était timé mais elle était de manger comme on fait encore et en commun En oui. général, la personne euh, est plus à l'aise mm. et arrive à manger euh, beaucoup mieux. Et puis, elle fait mieux attention à ce qu'elle a dans l'assiette. Voilà, c'est Si dans ça. le poisson, il y a... Oui, madame... Euh, faut oui, ce que je voudrais dire, mm -hmm. ce ne sont pas que les aînés hein, qui mangent avec les mains. C'est ça, mais oui. Les jeunes, oui. il y a ceux qui, qui préfèrent manger mm. avec Mais quand ils vont main. au fast-food, c'est comment, il y a des frites qu'on leur donne, c'est avec voilà, en fait, C'est oui, avec avec hein. super. C'est vrai en plus. Il hein. qu'on oui. s'y mette. Hein. Parce qu'on peut bien se laver les mains, se rincer les doigts. Oui. Et puis, on, on a du poisson, on peut toucher Zola, tiré. Et oui. Hein, que de, de fourrier à bouchard. En plus, et puis on, de fait, avec... avec ça, on mange euh, effectivement plus en conscience. Comme je dis, alimentation oui. en pleine conscience. On touche ce qu'on mange, on a la texture, l'odeur. Donc mm. ça peut être. Euh, Encourageant. Alors, est-ce qu'il faut boire euh, de l'eau ou euh, une boisson gazeuse ou qu'en faut-il boire en mangeant par exemple Alors, ça, ça va être vraiment euh, personne dépendant. J'aime mm. beaucoup dire ça parce que quelqu'un effectivement qui mange très peu, mm. donc on va essayer de ne pas la faire boire en mangeant quelqu'un qui n'a pas forcément de problème pour manger, etc., si mm -hmm. elle a envie de venir au doigt mangeant, ouais. pourquoi pas. C'est vraiment un peu le cas par cas. Mm -hmm. euh, okay. C'est vraiment le cas par cas, mais quand même, on ne va pas finir une bouteille d'un de, de, de, de, litre d'eau euh, mm -hmm. au, cours, euh, du au cours du repas. Mm -hmm. Voilà. Alors, les personnes qui sont dans famille Rurales à Grand Monano bénéficient de ce genre de, de conseils? Oui, euh, oui, oui, bien sûr. Mais que ça soit par... Euh, de... Enfin, moi, j'essaie d'expliquer un petit peu... Euh aux animatrices, etc., comment, comment ouais. faire. Donc, elle peut donner l'information mm -hmm. euh, aux familles mm -hmm. ou par moi-même euh, bientôt. Ah ben, voilà. C'est très bien, ça, n'est-ce pas? Oui, <rire> et nous allons rappeler notre numéro vert. Oui, et oui. Ah, 0805 384 748. Appel gratuit. D'accord. Alors, 7... je, je redonne une couche je repasse une petite couche. 0805 384 748. C'est notre plateforme téléphonique. Il mm. euh, y a toujours quelqu'un qui répond. Quel, enfin, oui. Il y a quand même euh, des sœurs euh, oui. qui ne pas appeler. Mm -hmm. Mais oui. sinon, nous avons toujours quelqu'un qui, qui, qui répond. Mais je sais oui. que ça passe sur le téléphone portable de vos animatrices. Voilà, si elles ne sont pas sur place ou machin, la voilà. plateforme en place, ça va. Peu importe l'heure, euh, le jour, euh, ça sonne là, ça tombe sur un des téléphones qui ne serait pas occupé et vous avez toujours quelqu'un au bout du fil. C'est très bien d'avoir oui. fait penser à ce numéro vert. Et là, on ne va payer rien, c'est gratuit. Hein? Alors oui. là, euh, nous, nous savons également, euh, euh, Madame Noumed Noéma, diététicienne, que euh, vous êtes là pour pouvoir dispenser d'accord ces, ces conseils-là oui. aux animatrices mm -hmm. qui dispensent ces conseils aux aidants Dans, et, et aux aidés. Aux, aux aidés. Oui. Et nous savons également euh, que vous allez, ouais, je dis beaucoup également, moi aussi, <rire> euh, que vous allez mettre en place certainement une sorte de, de carte, je ne sais pas si c'est déjà au goût du jour, pour permettre à ces personnes euh, et, et aidants et animation, animatrices de pouvoir lire et de trouver vos conseils. Oui, ça, ça un, effectivement, c'est un projet euh, oui. qu'on pourrait effectivement mettre en place. Mmh. Euh, tout, Un, un livret regroupant un peu tout ce qui touche... Euh, Effectivement, l'alimentation. Mais il y a la tradition. Voilà, problème. ben oui, tout ce qui touche un peu. L'alimentation de l'aidant, de beauté. Elle n'a pas besoin de Ben oui, il faut de noter de... Le, <rire> les projets et tout ça, effectivement. Oui, oui. donc euh, cette association se trouve à Bemao. On nous a dit que c'était aussi euh, un espace où qui pouvait recevoir du monde. Vous pouvez y aller, téléphoner, aller euh, pour voir. Euh, de visu, hein, les personnes qui vous reçoivent. Vous savez que si vous êtes partenaire, que vous avez certainement des choses à leur proposer, vous pouvez aussi les appeler à ce numéro vert, 0805 384 748. Tout comme moi, je suis partenaire à cette association, euh, et, et euh, j'en fais euh, don de, de, de ce partenariat, mais don, mais vraiment don à, à, à ETV <rire> Et nous allons euh, euh, aussi certainement vous suivre. Un de ces quatre. Je ne sais pas si euh, Murphy il aura la possibilité, car notre maire, Murphy national, quand il pense à caméra, on ne peut pas l'arrêter. Hein, il arrive là, là, là, yo shashi. Alors, si euh, vous êtes disponible, euh, Madame la Trésorière, et que vous voulez bien qu'il vienne vous suivre dans, dans vos accueils, eh bien, n'hésitez pas à faire appel à Murphy. Et il nous reste combien de temps, Murphy? Deux minutes. Alors, ces deux minutes, mesdames, vous les partager ou il n'y a qu'une personne qui... Euh... Euh, oui, moi, je, je souhaite quand même rajouter quelque chose. Donc, mm -hmm. pour, euh, voilà, le, le sujet, c'est un petit peu parler vite, rapidement, un peu de la dénutrition. Mm -hmm. Donc euh, Oh, pensez... pas, pas, pas vite, parler euh, <rire> de ça, on y a dit, eh bien, bien sûr. Oui, quoi. bien mm -hmm. sûr. Donc, c'était vraiment pour, euh, voilà, quand même, pour pouvoir faire un peu pour euh, dire de prévenir, pour, en quelque sorte, de prévenir la dénutrition. Mm -hmm. Donc, penser à bien s'alimenter, comme j'ai dit, avec les trois repas par jour, ouais. se faire plaisir en mangeant, euh, surveiller son poids uh -huh. avoir une bonne activité euh, physique voilà, uh -huh. pour essayer de lutter contre la dénutrition etc. Uh -huh. puisque l'activité physique permet de maintenir la force musculaire et préserver l'autonomie uh -huh. et maintenir aussi une bonne hygiène euh, Voilà, uh -huh. donc euh, c'est ça et ensuite que faire en cas de, de, de dénutrition, qu'on uh -huh. se rend compte qu'on est dénutri en parler uh -huh. à son médecin se rapprocher mm -hmm. de d'un ou d'une diététicienne, ouais. euh, essayer de encore surveiller son poids et aussi d'augmenter euh, ses apports alimentaires avec l'enrichissement de l'alimentation. Très bien. Voilà. Et puis les desserts aussi. Vous aviez parlé dernièrement des desserts. Où Tout vous, à vous fait. Que le dessert avait sa place. Oui, ben, exactement. Pour donner un exemple d'un de, enri dessert enrichi, on peut prendre exactement, euh, la, la crème de maïs, là, mm -hmm. que les, les personnages y apprécient mm -hmm. beaucoup, la crème vanille, etc. Mm -hmm. Et l'enrichir, par exemple, en plus de la recette, rajouter un peu de poudre de lait qui va apporter des protéines et Bien permettre bon. de reprendre un peu de la, la masse musculaire. Oh, ben voilà. C'est magnifique. Donc, euh, des, des petites choses comme ça qu'on entend, on capte ça, ça et on essaie ça à la maison parce qu'on se dit tiens, j'ai de la frais, euh, farine de maïs là, j'ai un petit peu de nid d'eau là, et bien ça. nous on fait ça, papa, Et eh bien, merci mesdames, merci euh, madame Vautré, merci madame Noumed. Merci à vous. Et je, je précise que c'est madame Noumed Noéma, hein, c oui. je, il ne s'agit pas d'Ariane que nous embrassons encore et de toute l'équipe. Nous allons devoir nous laisser parce que tout à l'heure nous recevons, à la suite de cette belle émission, une jeune femme qui vient pour papoter un peu avec avec nous sur les quelques sujets d'actualité qui nous euh, tombent dessus hein, au quotidien, notamment la violence à l'école, l'homophobie, et des petites choses du genre. On va parler ensemble et si ça vous intéresse, et bien vous nous écrirez sur notre page etv.gp. Merci à vous mesdames, merci bon à vous. Bon retour à, à merci vos à occupations à et, à et puis Murphy à tout de suite. Allez